La spécialiste De'Longhi, on va faire du café, c'est parti. Bonjour à toutes et tous, Thomas de chez Defitech dans la série Café, difficile de passer à côté de la spécialiste qui n'a pas à confondre avec la Magnifica qui sont les machines automatiques De'Longhi tente depuis 4 5 ans de Ressortir, on va dire un peu, les machines manuelles. Ils avaient déjà essayé avec des toutes petites, toutes mignonnes. Et là, ils ont mis un moulin automatique. La première version était. salée. C'était pas une folie. C'était pas la plus grande réussite. La deuxième, elle a ses améliorations. On va décrire rapidement. Vous avez la fonction Expresso Americano. connaissez l'Americano avec de l'eau, dans l'Expresso allongé avec de l'eau chaude. On a également le coffee, on a le cappuccino qu'on va faire. On a un accès direct à l'eau chaude peut directement avoir un petit thé, c'est sympa, voilà, c'est cool, ok. Mais surtout, on va dire, la spécialiste, l'idée, c'est d'avoir le. comment Donc son porte-filtre, ici, d'avoir le moulin, il mou et on peut tasser rapidement. Donc de temps en temps, si on a envie de se dire, les machines automatiques, c'est sympa, mais ça m'ennuie, il y a plein d'entretiens, etc. Je voudrais le manuel, mais avoir un moulin séparé, c'est beaucoup de boulot. Ben, elle pourrait répondre effectivement à une demande. Réservoir d'eau à l'arrière, qui est grand réservoir d'eau, je vous le montre. Hop, là, voilà au filtré, je vous le conseille. Réservoir à grains. On fait un café. Hein. Je suis hyper mal mis, étant droitier, je vais travailler de la main gauche. Mais normalement, voilà, on le met dedans. Il mou le grain automatiquement. Café en grains. Hein. C'est fait. OK, on a réglé la dose pour un expresso. Prise en main, deux, trois cafés maximum. La manette, je fais une fois. Ne tirez pas à fond, c'est du plastique. Hein. Là, il est assez, donc voyez, regardez, on nettoie toujours le porte-filtre, les oreilles du porte-filtre. Et ici, on pourrait directement la passer à l'Expresso. Petit truc sympa pour l'Expresso, ils ont mis un petit... Voilà. Un truc comme ça. On le met dedans, on le serre, on démarre. Il y a un petit manomètre qui est au début, sur le premier tiers, sur la pré-infusion et après, sur nos pré-infusion et il va directement aller à ce qu'on appelle l'optimal zone. On va attendre que ça se termine. Et un super conseil à vous donner après. C'est fait. Je mets ça devant la machine. Regardez, sympa un petit expresso. Conseil tant qu'on y est, sortez tout de suite le porte-filtre. Ok. Voilà. Je ne sais pas pourquoi la matière du porte-filtre, si vous laissez le marc sécher dedans, le sortir après c'est euh c'est galère, ah, je pense que Amandine qui s'occupe de moi pour toutes les vidéos, elle m'entend des fois frapper comme ça, mais genre, frappe comme ça plusieurs fois hein, dedans. Donc voilà, petit expresso. On va déjà le, le goûter. Allez, il a, il a une très chouette tête. Mais le café est bon en plus. On va faire le cappuccino. Sur le cappuccino, au niveau café, ben c'est la même chose. Puisqu'on sait que le cappuccino, c'est un expresso avec de la mousse de lait. Au niveau de la mousse de lait, on va pouvoir y revenir. On part pour le cappuccino. On rince toujours la machine. C'est super important. Rincez votre machine. C'est le meilleur entretien que vous pouvez faire sur votre machine. C'est de la rincer entre chaque café. Certaines machines automatiques sont en train d'imposer le rinçage entre deux cafés. Faites-le rincer votre machine. Le marc qui reste dedans peut abîmer le joint, etc. Donc, on ne va pas faire monter la mousse de lait avant le café. On va d'abord faire le café. Okay Et la mousse de lait, franchement, euh, sympa, mais un peu, un peu long. Ok, donc je reprends mon porte que j'ai laissé là-bas, voilà. On refait un expresso normal. C'est reparti, on le met dedans. Je trouve qu'elle n'est pas trop bruyante. Si j'avais un petit défaut à lui donner, non pas un défaut, une amélioration, j'aurais voulu pouvoir voir le niveau d'eau par devant. Parce que moi, le matin, je fais tout le temps ça, voir s'il y a assez d'eau dedans. Je, honnêtement, j'aurais peut-être mis le, le niveau d'eau dedans. Ça aurait été le petit côté, j'aurais trouvé sympa. Vous voyez que même n'étant pas ambidextre, c'est quand même pratique. C'est parti pour l'Expresso. Ma cruche de lait est prête. J'ai une grande cruche de lait de 750 ml ici. Je mets du lait entier, froid. L'Expresso est en train d'être fait. Ben voilà, on va quand même dire que Delonghi a sorti une machine manuelle. Euh, comment Elle est facile, à, elle est facile au niveau de la prise en main. Pour la vapeur, pas besoin d'enclencher des boutons. Il faut d'abord juste tourner le bouton ici sur la droite. Vous avez une fonction zéro et la fonction vapeur. Elle va arriver en température. Voilà, moi, j'aime bien faire ça. OK, après, je la prends. Je la mets dans le lait. Elle n'est pas hyper inclinée, mais ce n'est pas grave. Et là, maintenant, on va les réenclencher. C'est parti. Bon, C'est un thermobloc, hein. ce n'est pas, pas un, un chauffe-eau. On entend un bruit, c'est un thermobloc. Voilà, on va. Ouais, normalement, ici, ce que je voudrais, c'est que on puisse rincer la buse plus facilement, la nettoyer. Vous voyez? N'a pas vraiment réussi, c'est pas la meilleure mousse du monde, mais elle a, allez, elle a fait son petit job quand même pour faire quelque chose de correct. Donc voilà, la spécialiste de chez Delonghi, une chouette machine, dans un prix vous trouverez ça dans les descriptions du site. Donc je le répète rapidement, Expresso Americano, vous savez faire également un double café si vous en avez envie, vous avez différents filtres pour le porte-filtre à l'intérieur, pour savoir faire une plus grande dose, l'accès directement à l'eau, ok. Petit bémol, euh, donc elle est, elle est facile à prendre en main, elle est facile à utiliser, elle est facile à moudre les cafés, etc. Donc un expresso, c'est hyper rapide. Le cappuccino, j'aurais mis une petite tête supplémentaire pour ne pas devoir galérer. Dans l'ensemble, elle fait quand même un très chouette café. Ça permet d'avoir une machine un peu design aussi sur le plan de travail et de pouvoir repasser tout doucement vers le café manuel. Merci à toutes et tous d'avoir suivi cette vidéo Review Café. Il y en a encore à venir parce que vous savez que j'adore ça. Ben, Retrouvez-nous sur nos réseaux sociaux. Instagram, Facebook, euh, Pinterest. Il y a également un podcast et on a également TikTok avec des chouettes trucs astuces, des chouettes petites démos, etc. Ben, vous retrouverez ça. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube, laissez des commentaires, rejoignez-nous en magasin. A très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao